Salut à tous, c'est HLM et bienvenue sur Ocuscopus. Cette fois, on va jouer à <rire> Payday, un jeu, un jeu très glamour. <rire> ouais. Parce que à la base, on l'avait teasé un petit peu sur le Facebook. Euh, si vous ne suivez pas notre Facebook, allez le suivre, c'est dans la description. Pareil pour le Twitter et pareil pour tout le reste. Il y a plein de liens dans la description à suivre. À part l'Instagram, où on n'a pas encore publié de photos, mais faites-le quand même. On sait jamais. Ouais. Hein. Euh, ouais. Parce que je vais bientôt moi, aller à la Paris Game Week. Et donc, du coup, je posterai quelques petites photos et tout. Je ferai des petites teas. On aura des t-shirts et tout. Vous verrez, vous nous reconnaîtrez comme ça. Sauf... Ah, je ne serai pas là. <rire> <rire> Oh wow, quel torse. Alors finalement t'as pris qui comme personnage? Wolf. Wolf, ok. Et eh ben moi je suis Oxton. Et je pense qu'on est prêt pour euh, braquer cette banque. Le ouais. first world bank. Allons braquer cette banque. Alors, euh, je vous préviens d'avance qu'on a fait juste une séance découverte à l'arrache complet. On a tiré sur tout le monde juste avant. D'où le fait que j'ai un, un peu de niveau en bas à gauche, comme vous pouvez le constater, réputation numéro 2. Et toi tu es un. Ah, on doit trouver le directeur de la banque. Donc euh, là, ça va être la séance repérage. Ouais, il faudrait essayer de... Ouais. Voilà, tout à fait. Il faut ouais. essayer de... <rire> Après, c'est toi qui vois, mais on pourrait aussi essayer de... Ouais, et puis il faudrait... Voilà. Alors, il y a un truc que je remarque, c'est que les gardes, si on se rapproche trop près d'eux, ils peuvent constater notre arme. Donc, il faut faire super gaffe, en fait, de ne pas trop les coller. Et vu que je sais à peu près... Que... Enfin je sais que, que le directeur de banque il est à l'étage. Je suis en ranzonné. Mais la musique est trop cool. Et le problème c'est que... C'est que je l'avais désactivé oh, normalement. Tu l'entends toi la musique Oui. Alors attends. Je vais la désactiver. Parce que j'ai un peu peur. Euh, non en fait elle est, elle est toujours là. Non, bah, j'espère que ça va aller pour l'enregistrement, parce que du coup, c'est un... J'espère qu'il va pas y avoir deux sons qui vont être. Euh, qui vont être ensemble. Bon, c'est pas grave. C'est le direct. Ce sont Ce des choses, sont des qui, choses arrivent. qui arrivent. Ah, mais je vois qu'on voit le directeur de banque à la manière oh. Wallach, en fait, tout en bas à gauche. Bah oui. Ah putain. <rire> Les détails. Alors, le problème, c'est que j'aurais bien aimé qu'il soit à l'étage, parce que comme ça, on peut le garder. Euh... Regarde, regarde, regarde. On peut pas Ça sauter quand on est pas en braquage, putain Et hein. on peut pas courir non plus, ouais, ouais, ouais, ouais. Alors, le directeur de banque est là. Ça m'a gâché Et... la blague. <rire> Il y a un garde juste devant toi. Alors attends, du coup. On est pas trop louche. <rire> <rire> non. Il a pas du on tout l'impression qu'on qu va aller tenir un guet-apens là. C'est clair Bah ben on peut commencer quand tu veux mais je vois qu'il y a un garde là, un garde au bout, ouais, deux gardes là à l'entrée. Ouais. Alors... Euh... Tu me dis quand t'es prêt Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire Il faut directement appuyer sur F pour le... Ouais et puis moi je vais direct dire au gars de se coucher ou alors direct tirer sur le garde. Tu choisis ton camp. Ok. <rire> je te laisse choisir. Vas-y je tirerai sur le garde moi. Ok pas de soucis. Attends je peux peut-être l'assommer en fait au, au lieu de... Ah oui tu peux lui foutre... À... Tu peux lui dire underground je pense avec F dès ouais. que j'ai commencé le braquage j'arrête pas d'enchaîner des petits rôles bah, là tu dis vois dis-moi quand c'est bon je suis prêt ouais et bah c'est alors je te dis et hop c'est bon okay, euh aïe ah, yeah. aïe ah les bottes ils sont pas très mal okay, ah, qu'est-ce qui s'est passé bah, la botte l'a tué mais tant pis tant pis ah ah oh putain ça, ça, ça, ça chie direct hein euh, moi je suis sous les feux de la rampe il y a un incendie sur la rampe <rire> ouais ouais ouais ouais. tiens cette vitre elle m'a énervé alors je vais essayer maintenant de, de, de faire t'as tué une vitre ouais putain on avait dit pas d'otages ouais mais je sais mais voilà <rire> on avait dit pas d'otages je pense qu'on va en faire un peu quand même putain merde les gars ils sont ok les, les, les caméras de surveillance putain je suis perdu ouais. ouais. c'est la panique ouais ouais ouais je vais direct foncer vers l'objectif. Putain mais ça.. Quelle précision de merde. Ah AH mais merde A ah, <rire> terre, mets les menottes Mais des putains de menottes <rire> Je suis comme ça ouais Mets tes putains de menottes ouais, C'est vrai que ça sonne bien. Ah F oui il faudrait qu'on fasse ça à chaque fois qu'on arrête un flic. T'as réussi à arrêter des flics alors Bah le premier mais les bottes l'ont tué. <rire> direct. Ah oh <rire> là, faut on aille alors, après ça Ouais. Alors ans, là, je vais pas déposer pas ici euh, mon... Ok. Je peux pas déposer mon sac d'armes. Mon sac de munitions, pardon. Est-ce que je suis à accoupé Ouais, je te vois couper, ah oui, moi okay. Bien joué, t'as commencé à percer les zones. Ouais. Alors du coup, ça marche comment Faut rester prêt ou bien... Non ouais, je pense qu'il faut qu'il faut essayer de défendre l'objectif. Je pense qu'ils peuvent la ralentir, mais je pense que je suis pas sûr. D'accord, bah moi je pense que t'as raison, mais que t'as peut-être pas sûr, donc t'as peut-être pas forcément raison. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ça chie ici, ça chie. Ok, ok, je vois qu'il y a des mecs qui sont en mode ninja, là. Ouais, il y en a qui sont en blanc. Il y a quand même un de otage, hein. je sais pas c'est qui mais... Ouais, ouais, je crois que j'ai merdé au niveau des otages J'avais dit que je, j'essaierais de gérer mais. Ok, ok, ok, ça chie trop Putain, j'irais bien déposer mon Mon sac d'armes Waouh wow, wow. Ok, là, ils m'ont saoulé Il reste 187 secondes On va tenir le coup, t'inquiète On va tenir, on va, on, va rester, on va, camper sur cette position, je pense Où je vais me mettre à l'étage Pour peut-être essayer de d'en avoir le plus possible à distance comme ça. Ouais. Ah mais... Si j'ai mon sac de munitions qui est posé en fait. Il s'approche de... Oh, oh, oh, oh. de la perceuse les... Ok. Je suis euh, en hauteur. Hein. Euh, moi je suis H. Enchanté en hauteur. Ah. Enchanté. <rire> Oh putain! Je vais essayer de récupérer le sac de munitions qui est au bout là-haut. Parce qu'ils ont moins d'informations là-bas, j'ai l'impression, grâce à. Prendre des munitions. Ah bordel! Ah bordel! Ah bordel! Bouclier! Waouh waouh waouh! Ok, c'est prêt en bas. C'est vrai? Je crois, hein. Ok, je saute. Ok, fais attention! Ouais, je regarde pas, on me tient dessus. Ah! Waouh! Mais en fait, on se fait submerger! Ok, je suis mecs, Les mecs qui, enfin, les y mecs y qui nous mettent à l'amende. T'es à terre? Ouais. En même temps, ce que tu les bots des... sont pas malins! En fait, il nous manque deux amis. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> on est trop seul. Derrière toi! Derrière toi! Ah! Ok. Waouh, oh. wow, j'ai fait un truc. Euh... -moi, ok moi je vais essayer de te courir putain de merde couvrez moi ah, j'arrive avec une couverture Merde ils en ont après moi mais merde Mais t'as vu cette fois qu'on ça quand on est paniqué Ouais je vais aller me faire un café moi <rire> Ok à tout de suite <rire> Ah on a, on a pété un bouclier là Bon ça okay. c'est parti je retourne Aïe aïe euh. Putain, mais ils sont trop nombreux En plus de ça, ils sont beaucoup. Ouais, ouais, ouais, ils sont nombreux et beaucoup en plus. Ah, euh, 180 que... secondes encore Ok. Euh, ça va être chaud de tenir sur la... Okay. Ouais, mais on a on, on a, on n'a pas d'ennemis... De, de... ils, ils sont cons, nos, nos bâtards, mais bon. Ouais, bah... Ils restent rien. là sur place et ils, ils se quittent pas. Genre, on fait quoi, chef On fait quoi, chef Y'a pas de chef, putain, y'a pas de chef On est tous sur un pied d'égalité. Voilà Regarde tu vois mon pied Sauf il toi, est où, Thierry, parce que toi, Thierry, t'es un peu simplet. <rire> oui. <rire> le pauvre Thierry. <rire> oh, il y a un tireur d'élite. Il y a deux tireurs d'élite. Joie. Ils sont les tireurs d'élite d'élite. Ils sont des délits. d'élite, <rire> je <rire> ah, suis désolé. Il faut que je le fasse. <rire> J'ai dû lâcher la main de la souris. <rire> aïe, oh, aïe. Putain, mais en même temps, il faut que notre, notre casse soit le rentabilise. <rire> il vous le sort le enfin, oui. Bah, il n'y arrivera pas. <rire> ah, bah voilà. Oh, ok, il y a un autre tireur d'élite. Parce que je vois que j'ai pris une sacrée race pendant deux secondes. Putain, mais on, avait, on, a, on a merdé un peu notre casse hein, là. hein Ouais, mais c'est pas grave. Ah, ça y est euh, Ah non, non, non, non, non, non, il y a une erreur non, non non non non non non non les flics ont libéré un civils gardez les civils sous contrôle c'est vrai que plus y a de civils a... ça va ouais ah c'est le tireur d'élite qui est en train de me mettre ma race là d'accord ok ok ça arrive ça arrive je tiens je vais devoir, a... je vais demander à la perceuse je vais demander la perceuse il y a une espèce de mec en armure géante oh mais c'est pas vrai allez Dallas ton univers impitoyable aide-moi Waouh, waouh, waouh, je viens de tuer un mec en... Mais putain Je <rire> redémarre pas la perceuse, c'est comme ça. Ah non Putain, il y a un mec qui est en train de me tuer Où c'est qu'il est, qu il est Ah, tu le vois, t'as as réussi à niquer le... Bien joué. Non, j'ai... Aïe, non. Redémarrer la perceuse. Ah, mais je crois qu'en fait notre, notre casse, il est merdé mais oh, complet. Ouais, je pense que là, c'est sûr que là, ouais je pense que là, ouais ça c'est sûr. que là, ouais, c'est C'est ouais, là... ouais, pas la joie. Il un lui. hélico. Il un hélico qui lâche des swats. What ok, j'ai réussi à en tuer un, hein, je crois. Ouais, il a atterri. Oh Bah, le deuxième aussi est mort. Je veux voir d'ici. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Ok, ça. On va, on va presque à court de munitions. Euh... Ah non! Y'a aussi des gardes au-dessus, hein. Wow, ok. Headshot. Allez. Ok, je suis submergé. T'es où submergé Je <rire> suis à l'étage. Non, non Non, non, non wow. <rire> Super chier. Ouais le temps de réaction là tu le tu l'as saisi Y'a un mec qui va descendre de là haut ah, Putain puis je recharge évidemment Il y avait Sam Fisher ah bah il est mort Oh voilà Ah bien joué J'allais vers le sac de munitions parce que je prends des munitions euh, je crois qu'on va pas partir avec un beau butin, Il hein. y a moyen que ça soit... Mais là, Merlis, je hein. sais pas si on va partir avec un butin. Ouais, on va peut-être partir avec une putain. Butin <rire> <rire> <Budin> de merde. <rire> La perceuse qui est encore déconnée, putain. Waouh, waouh, waouh, il oh, y a du monde là. Ah oh, non, il y a un mec avec... teaser Il sort à nous mettre minable Ah oh, putain Ils sont en train de m'arrêter! Ah non! Ah oui, d'accord! <rire> ouais, y'a du monde, hein! Ouais, ouais, oh. Ah bah, c'est fini! C'est vrai? Bah, je pense parce que moi je suis couché là, complètement! Non! Ah attends! Quelqu'un t'a aidé C'est moi! T'es gentil, quelqu'un le Ouais Ah, mais c'est normal! Ouais, moi je suis arrivé derrière, je suis comme ça! Je suis juste derrière eux Ah Je suis arrivé derrière eux ouais, c'est quoi ce bordel Putain la technique ça Ah oh là là mais c'est pas vrai Allez les mecs on se relève et on se ressaisit là. Putain mais y'a y a plus. Y a, y a, dans, dans, dans ce comté y'a quand même pas mal de flics hein. Ouais c'est dingue hein. Ouais, y'a du monde hein bah ben ça va, nous on est des boss, on repousse les vagues Est-ce qu'on peut pas le faire à deux et que ça aille plus vite ça Ben je me demande Tu, tu le fais là Ouais je suis en train de le faire Ouais moi aussi Ah putain on va réussir à redémarrer la perceuse Voilà En fait il faut surveiller la perceuse à chaque fois Ouais c'est... C'est pas facile hein Non Mais en fait les d'aide c'est facile À côté de ça ouais Et on aurait dû faire plein d'otages qu'on est con. Mais on saura pour la prochaine. Mais le problème c'est les bottes en vrai. Ouais, ils sont ils sont vraiment. Euh, peut-être qu'on peut, peut, qu peut les les modifier peut-être. Ouais. Ce serait bien qu'on puisse les mettre en difficulté. Euh, il reste 23 secondes. Allez. Et t'as vu ça s'est calmé là. Je pense qu'on a nettoyé un peu. Il euh, y a tous les commissariats qui sont qui ont été interpellés. On les a tous défoncés. Et donc du ouais. coup ils doivent se dire euh... ils sont plus trop d'effectifs pour le moment. Ouais, oh, au-dessus Non mais ils sont vraiment nuls les hein Putain, et y a un mec au-dessus, le gars galère à le tuer quoi. Ça y est, ça y est, je crois que ça va être bon Ça y est, personnage terminé Bon, euh, maintenant. Et après ah Je surveille derrière au cas où. Allez là Et ensuite Ah merde, faut aller à droite Tu vas à gauche non, on y a... Oh putain, je vais monter par l'étage moi, je vais passer par l'étage. Je te suis. Ouh y a du monde. Ceux ce que les trucs verts ils sont ils ont quoi de particulier Ils sont forts, ils tirent, ils tirent bien fort et puis ils ont une bonne protection et c'est des... ils peuvent te défoncer par derrière. Ah j'aime bien. C'est Sam bon. Fisher. J'aime bien <rire> ça. Les gens qui défoncent par derrière. Ouais, moi aussi j'aime bien ça. En plus dans un jeu comme PDA. Oh <rire> <rire> oh putain, il fait chaud! Non! Merde, je crois que là, ça va être la fin, mon ami. Je crois qu'on va repartir les mains vides. Parce qu'en fait, si on compte sur nos alliés, on est mort. Waouh! On se barre? Ouais, putain! On est. On on, on. on frôle quand même à chaque fois. Ok, faut pas aller là. Hein. Euh. Waouh, waouh, waouh, Putain, c'est incroyable! Oh. D'accord, ouais, c'est pour ça qu'il faut pas y aller là. Oh putain, j'ai tiré sur mon allié, tout va bien. Ouais. On même temps, tu te le mériter un peu. Ouais, ouais. Ah! Waouh, wow, wow. Qu'est-ce qui se passe? Euh. Ah oui, d'accord. Tu... C'est pas toi. Là. Oh putain. C'est pour ça en fait. Ah, y'a un sac de munitions à l'étage. Ok, je suis en train d'effacer la vidéo-surveillance. Ok, nickel. Comme ça, ouais, personne saura que c'est nous. Ouais. On peut pas sortir. Ça y est. Verser la thermite pour faire fondre le sol. Ah. Je reprends des munitions Pareil euh, La thermite ou que c'est qu'on la qu verse Et bah il si, faut pas descendre et passer par la, là où ce que la perceuse elle a, elle a ouvert Ah bah je me demande bien, attends je vais aller regarder Si c'est euh, ouvert, c'est ouvert C'est ouvert c'est ouvert en bas Ouais il y a des gardes, oh j'aurais pu l'arrêter Ok. J'aurais pu l'arrêter Oh, oh j'aurais pu l'arrêter lui aussi, j'aurais pu l'arrêter Oh, j'aurais pu arrêter lui aussi. <rire> <rire> mais voilà. C'est juste des flics ici. Les pauvres, ils ont dû s'enfermer et puis se dire, euh, putain Voilà. Job Job de canne. Voilà. Moi, je veux bien à tenir fois. en vie, mais c'est pas si simple. Ouais, ils sont pas faciles à tenir en vie. Oh, wow. wow. t'es wow. pas rester là Ouais Bon on a vu, on va se taper un petit assaut là Tranquillement Y'a moyen Bon je pète les écrans En pensant que ça va Je vais péter la caméra Ok il y'a Dallas qui arrive Ouais son niver rapitoyable <rire> Voilà Ah et ici y'a les feux de l'amour <rire> Ils sont de me parler en anglais Mais je comprends pas ils ont l'air euh, assez contents d'eux de Ok, la thermite va pas tarder à mon avis à, à faire son effet Mais je pense qu'on a géré au niveau de la... du massacre des gardes Ouais, ouais Parce que là on a... On a survécu Ouais Putain, je pète des caméras que t'as déjà pété Ça y est, ça arrive les gardes Comment t'as glissé Quoi? Ok, c'est de là ce qui a glissé. Comment il a glissé? Alors, la bonne question. Comment il a glissé? Comment il a, comment il a glissé? <rire> ça m'énerve l'ai, je l'ai vu glisser. Donc, c'est que c'est possible. Oui. Oh, je te comprends. On aimerait bien savoir parce que c'est vrai que ça peut être cool. Pour se cacher d'un point A à un point B. D'un point A à un point B. Ça va arriver. Bah je me demande parce qu'à mon avis ah. on a tellement tué de gardes qu'ils sont en train d'appeler tous les comtés d'à côté tu vois Ouais Ou alors ils se disent faut pas rentrer ils sont dangereux Dans ce cas là c'est réaliste Et ils vont envoyer des mecs euh, mode spintercell ah. Ça arrive Ouais j'en ai vu un Ou alors ils préparaient une attaque Par les bouches des oh. racines ils risquent de venir Dur, dur, dur, en dur. Combien de temps on va devoir attendre là Nier. Bah, je me demande. Alors, alors les bots, avis, il y a il un est... gars, il arrive, les bots, ils se barrent. <rire> <rire> les pétochards, quoi. Et ça va, j'ai remarqué qu'ils crevaient pas trop les bots. Ouais. Heureusement, hein. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, wow, wow, wow. wow, wow, wow Là, ah, ça chie. Ok, je l'ai eu. Voilà ce qu'ils préparaient, les enfoirés. Peut-être que j'ai eu un petit peu trop de bois. Moi aussi. Mais euh, tu vois, en même temps, c'est normal. Tout va bien de ton côté Ouais. Waouh, ils sont 50 000 Wouah plus que 50 000 même On pas tendance à à être un petit peu marseillais ça <rire> a ah, <je serais> pas <rire> dit ça comme ça euh, mais... on <rire> j'aurais ah, peut-être dit 45 000 ouais 70 000 à la limite ah mais là ils ont appelé du renfort de chez renfort hein. du rentré fort ils ont appelé ouais du roquefort ouais aussi c'est pour ça que ça schlingue dans les couloirs non, ça c'est moi. Ah! Parce que je me suis chier dessus, j'ai un peu peur. Ah, je te mais... comprends. Pas ah, mais pas. ils sont submergés à droite, les cons là! Je n'ai plus de munitions. Ah, là, un sac de munitions. C'est eux qui l'ont posé en fait, ils savent comment faire eux. Ouais, ils sont doués quand même, même s'ils sont nuls. Ouais. Quel paradoxe. <rire> ouais je sais pour mon flingue en train de galérer un petit peu, il a l'air d'avoir du monde de son côté. Ça va, ça va. Ils y tiennent alors, C'est euh... munitions C'est bon les gars c'est que de l'argent vous avez payé vous aussi c'est bon. Je t'aide je t'aide je t'aide je t'aide. Et... Ok je prends des munitions. Faut garder son calme en fait c'est le secret. Il y a bouclier. Il y a bouclier ça arrive à gauche. Il manque un petit peu des grenades Ouais. Mais je pense qu'on en a, mais je sais pas comment on s'en sert. Là, je vois que je suis en train de tirer. Il y a des traces de sang quand je tire dans la fumée. Ouais. Tire de barrage. Putain, mais... Ils sont ouf. Ok, la chambre forte. Peut-être elle est trop forte aussi. Ouais Alors, la chambre forte. On est dedans, on est dans la chambre forte. Putain On est à Talmago, mais bon, on est submergé, donc ça va être compliqué. Ok. On prend tout ce qu'on peut, on prend tout ce qu'on peut Ouais Les mecs, ils ont survécu à une armada de policiers. Je tiens à préciser qu'on est en normal. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu... Euh... Habituellement, on est en difficile. Voilà. <rire> Mais là, là on n'est pas et... en difficile. Voilà, là, on est en normal parce qu'on est... On est fort. Ouais. Les bottes ne prennent pas euh, le magot, je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Donc, du coup, il y a deux sacs de fric qui vont servir à rien. Euh... <rire> Faut te prendre ah, je me suis... <rire> Ça, ça y est on peut sortir Attends y en a encore de... y a plein d'argent récupéré un peu partout là Ah bon Oui c'est bon j'ai tout pris J'ai tout pris okay. a priori Ah t'as Et... tout priori C'est <rire> ce que j'allais dire euh... <rire> <rire> Désolé j'étais un peu okay, Un peu bon. pris, pris de court Est-ce qu'on a est prévu une fuite Euh Non non il fallait crever avec son pognon dans Ah oui oui c'est vrai Bon bah au revoir Ça y est Le... <rire> au revoir ça, ça, en haut, c'est arrivé là. Heureusement qu'on est de bons tireurs dans les jeux comme ça parce que sinon. Euh... Je, je suis pas très très bon tireur. Non. Moi non plus. <rire> <rire> j'aurais pu te tuer, hein, mais j'ai pas réussi. <rire> Moi j'ai. Je pense que j'ai réussi. Il était pas ah, j'allais lui dire. Reste par terre, reste par terre, reste par terre. Ah bah oui, bah il est mort, bah en même temps il est resté par terre. et eh bah écoute. On n'est pas loin de la sortie Waouh, wow, wow, je me suis fait taser. Wow. Moi, moi aussi, moi aussi, Tout Mais va bien Ouais. ça va Ouais. <rire> <rire> <rire> <rire> peut-être pas sortir par l'ascenseur. oui Ouais je pense que ça va être tendu Ok, c'est vraiment très tendu, hein Ok, les mecs n'ont pas très l'air de coopérer quand on leur tire dessus et qu'on leur ouais. dit « mettez-vous par terre ». C'est dingue ça. Ouais, ils Ça sont a quand ils même bien sont... changé les casses. Hein. Moi, c'était pas comme ouais, ça à l'époque. Ouais, ouais c'est clair. Avant, c'était beaucoup plus simple. Hein. Il fallait se sortir les deux du cul. C'est ça. Là, tout est automatisé. Euh... Wow, ça, je m'attendais pas à boucler dans un couloir comme ça. Ouais. Comment il a fait la roulade, là Euh, J'espère que la fumée va s'en aller vite. Ça y est, la fumée s'en est allée vite. Il y a un bouclier. Alors, pour le bouclier, ça va être compliqué. En fait, il faudrait qu'on ait. en a un qui tank et puis. Et l'autre qui va derrière. Ouais, et puis il y a plus de munitions sur qui va derrière. <rire> Ah, on est seulement sorti du coffre en fait. Bon. Putain et ça. Mais je pense qu'on est prêt là. Faut ressortir par l'entrée. Ah non, c'est là-haut. Ouais. Oh, oh, oh, oh, oh. Putain, y a un tireur d'élite. J'ai contourné, j'ai suivi les murs. Personne. Oh non. Oh non. Quoi Il faut encore percer un truc Ouais. Oh la vache. C'est quand j'éternue oh. ah. <rire> Putain, je suis en stress complet. Pour moi, on a tenu vraiment. Et on a fait ça en mode à l'arrache, mais on s'en sort plutôt bien. Ouais. Je place des explosifs, je sais pas pourquoi, mais je les place. D'accord. Parce que tu sais, moi j'ai suivi votre plan, hein, j'ai bien écouté mais je m'en souviens pas c'est tout. Oui, oui, ouais, normal. Mais c'est comme ça parce que c'est notre plan il est toujours foireux donc... Euh, t'as pris... Voilà, tu sais comment on prend <rire> un dans la gueule Je vois que t'as non plus, les autres plans tu l'as pas suivi. Ouais Putain, est-ce qu'on peut se li... est-ce qu'on peut... On passe, on est dans les toilettes Peut-être que c'est discret là. Peut-être que personne ne sait qu'on est là. Voilà. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire la discrétion. Wow C'est quoi Ok, ok, wow, ok. Wow. Je sais comment les tuer. On peut dire que c'est un boss, lui Ouais, ouais. J'en ai déjà tué, hein. Voilà. Oh, il est mort. Wow Ok. Ah, j'ai tué un civil Vite C'est con, j'ai assommé les autres, enfin. semer, tuer, tu vois. Ouais. <rire> Tant pis. J'en ai tué un, moi. Ouh On va. On, on va arriver, on va sortir peut-être Oh Exit Hum. Mm. Mm. Oh oui. <rire> Exit Il y a camion, Putain, on hein. y va, on sort wow Allez les gars, les gars, les gars, les gars Pour qu'on Ah ouais, ouais Et comment on a fait pour survivre à ça Je sais pas, <rire> mais waouh <rire> Oh trop classe oh. Alors, on a gagné combien On s'est fait un million. On s'est fait un million. De dollars Et on est on est trop balèze. Ouais, bah c'était bien sympa donc. Bah c'est clair, mais c'est vrai que... Euh, c'est un peu tendu, dire, hein. il va falloir qu'on s'entraîne un peu. Ouais, faut qu'on s'entraîne. Je pense que pour la deuxième vidéo, on va tenter un, un entraînement intensif. Un truc bien... Euh, qu'on soit bien préparé et tout ça. Limite à refaire la mission là plusieurs fois. Et euh, on, on va venir, on va être trop cool. T'as compris Ouais, j'ai très contri. Et tu <rire> ma <la> gueule encore. <rire> Voilà, et ben ma foi c'était HLM pour Ocus Copus. N'hésitez pas à liker et à vous abonner euh, si vous avez aimé et à faire l'amour à un cheval. Tu sais que j'avoue que tu me dis un truc qu'il faut que je fasse, je vais le faire. Ouais, moi aussi. Oh, dommage. Ah. ah ouais. Et euh, du coup, on vous souhaite à très vite pour une prochaine vidéo. Et pantoufles. Et pantoufles, à la prochaine